Oh, Papa mon Dieu qui est au ciel Oh, merci pour pouvoir Merci pour la paix Merci pour faveur ou puissance Merci pour petit garçon Jésus-Christ de Nazareth pour te voyer, pour péché nous, pour maladie nous, pour douleur nous, pour grand goût nous. Oh, et ça te fait, tu as pour maladie nous, pour te guérir. nous. Tu choisi pour grand-gou pour te faire nous riches. Oh, merci pour le Saint-Esprit de Dieu, pour voyer dans mes temps, pour consoler le cœur qui a tristé pour consoler le cœur qui affligé Oh, merci en pile. Merci pour, dame ça. Au choisir Guéry, je qui vient longtemps. Esprit Chaba, Esprit Baka, Esprit démon, qui en captivité. Oh, merci parce que vous choisir guérir, là, devant des moyaux, pas qu'à camper. Oh, papa, fais ça. Pour que vous pouvez ta couer dans au plus, pour vous, que vous serez bon Dieu tout bon. Oh merci. Parce que vous guéritz mon saillot. Au oh, nom de Jésus. Au nom de Jésus. mettez campé. Esprit pour maladie. Esprit Troupe mental. Esprit zombie Mando. à yes. partir de jeudi, yes. pour ne pas jamais tourner dans le oh Au nom de Jésus. Quand tout est nommé en captivité, yes. nous prenons. Dans la prison contre le détail. Au nom de Jésus. Nous ne pas de prison à nous prendre en main. Et à partir de là, nous doit marcher sur des pieds. De nous doit retourner dans la Au nom de Jésus, nous recevoir la guérison. Touch. Nous recevoir la guérison. Guérison! Libre! Nous devons recevoir la guérison. Nous devons être libres. On doit être libre. A partir de aujourd'hui, on doit être libre. A partir de aujourd'hui, on doit être libre. La vie. Au nom de Jésus. La vie. Au nom de Jésus. La vie. La vie, La vie tournée. Est... On a ça en encore. Jésus. Libre. Bien, au nom de Jésus. Tout mon sens, on doit tourner sous encore. Tout le côté yeah. marot, est dans la prison. On yeah. a chercher comme ça à côté de la prison, nous tournez. Au nom de Jésus. Vous devez retourner pour faire gloire à la famille. Au nom de Jésus. Vous devez libre. La vie retourne encore, la console. Vous devez libre. Tout le côté main. Pied. La guerre. La chaîne. Qui a campé. Devant. Devant la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Vous devez lire pas tout à l'heure. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La vie retourne dans la console. La vie retourne. ont santé que ont été perdus depuis l'autre, je dis demoiselle. Oui, venez dans laisse la santé à tout encore. Le Les tournois encore. Le santé à tout encore. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Santé à tout d'un Jesus